Vous arrive-t-il de vous laisser déconcentrer pendant votre travail De perdre le fil, d'oublier des réunions Ah oui, ça c'est sûr. Ah, moi aussi Hein Quoi Alors on a la formation qu'il vous faut pour vous aider à développer vos capacités de concentration. Ah, ok. Yes Qu'est-ce qu'elle a dit J'ai reçu un mail, désolé, ça m'a déconcentré. En trois heures, vous y apprendrez par exemple à planifier vos priorités en fonction de votre chronobiologie. C'est-à-dire en fonction des moments de la journée pendant lesquels vous êtes le plus concentré, comme le matin. Et ainsi, vous pourrez vous organiser pour réaliser vos tâches importantes selon votre propre courbe. Je finis ça maintenant, c'est le pic de ma concentration. Pour apprendre à développer vos capacités de concentration et à vous protéger des sollicitations, rendez-vous sur segos.fr. Wow, c'est déjà fini Et il y a une heure idéale pour dire merci Pour découvrir toutes nos formations, 3 heures chrono.